Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture de booster hein, Vous en avez l'habitude sur cette chaîne, puisque nous sommes tous fans de Yu-Gi-Oh Alors j'ai reçu enfin une petite commande de yu gi que j'attendais Il euh, y a 10 pourfendeurs secrets et euh, 10 Speed duels. Donc les 10 speed duels on les ouvrira à la fin, puisqu'on va commencer déjà par les 10 pourfendeurs secrets Oui je vais pas faire deux vidéos, euh, je vais faire une vidéo pour tout Parce que c'est des boosters qu'on a déjà ouverts. Donc voilà, allez sans plus tarder, en plus ça va être avec un nouveau format on commence. Et allez, on commence avec donc, les profondeurs secrets comme j'ai dit. Et on commence avec le premier booster. Alors. On commence avec amoureux de la rose. Cristal inflexipateur dragite. Dragite. Je ne sais pas comment on dit, c'est vrai. Gardien d'Onix Kaokimiru. Fertilisant Miracle. Et oh Éveil inflexipateur Lionite. Elle est belle. Elle est très très belle. Hop Alors, vive la terre d'or. Combine deux pièges. Sans putride, le gardien des limbes. C'est une réédition ça, Olivier, cette carte. Surcharge Kaokimiru. chercheur inflexipateur j'ai eu le chercheur j'ai eu le chercheur j'avais la chercheuse maintenant j'ai chercheur c'est nickel c'est nickel c'est nickel alors nous avons allergie au pollen euh, les cartes contre piège euh, tic tic tic ensuite nous avons à nouveau sans putride le gardien des limbes euh, Marina, la princesse des tournesol. Alors, c'est tant mieux parce que celle-ci, je ne l'avais pas. Allez, comme elle est belle. Marina, princesse des tournesol. Ça, je pense que ça va aller dans mon deck euh, Aroma. Il y a de grandes chances que ça aille dans mon deck Aroma. Cyclamen, la ferica. Parfait pour les ricas. Et Eldorado, adelantado. Hop, la pudite inflexipateur. Ok, nickel. Ça, ça c'est bon. Voilà. Peut-être un potentiel deck inflicipateur. Talaya, princesse des fleurs de cerisier. Cyclone galactique. Golem de sable Chao Et Eldorado. aldin de Espagnol. Oh là Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Kazanchi, la reine Rica. Ça, ça c'est nice. Goblin parvenu. Renard à 9 queues, gardien d'Oniska au et apaisement inflexipateur. Mais putain, c'est bon, j'ai eu la, la X6 Allez, hop, cyclone galactique, euh, Ce que j'ai en je sais pas combien exemplaire Tranquillité, Rika, personnage l'a fait cyclamen l'a Ferica. allez, un Total Rika et analyseur inflexipateur. C'est génial. Je vais, je vais pouvoir faire les deux des Rika et un flexipateur. Alors Golem de sable, Kaokimeru, Fertilisant, Miracle, Erika, Laferica, UniZombie et Conquistador de la Terre d'or. Allez, il ne reste plus que 3 boosters et après on passera au petit speed duel. Donc ça ceux qui n'aiment vraiment pas le speed duel, bah vous pourrez arrêter la vidéo. Hein. En attendant, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, tout ça, tout ça. Alors, Unizombie. Amoureux de la rose. Résonance inflexipateur. Tranquillité rica. Et. Signal. Oula, Signa de la destinée blanche. Et les deux derniers boosters. Comment je suis content? Et C'est vrai qu'il n'y a plus le retour cam. J'étais en train de chercher la caméra à regarder. Le jugement solennel. Nice. Alors, oui, pourquoi j'ai pas mis le retour cam? C'est parce que je pense que je préfère avoir la cam qui fait la meilleure qualité, mais qui sait pas faire une mise au point. Du coup, visiblement, hein pour pouvoir vous offrir des cartes de meilleure qualité. Mais euh, mais voilà, le petit jugement solennel là qui vient de tomber. Nice. Cristal inflexipateur, rapetite. Talaya, princesse des fleurs de cerisier. Rempare Kao et pour terminer, c'est l'élixir de la. Euh, c'est de la destinée blanche. De la blanche destinée, je sais pas pourquoi je vais parler en verlan Et le dernier booster. Combine de pièges. Sans putride, le gardien des limbes. Surcharge Koakimiru. Golem de sable, Koakimiru. Éveil inflexipataur. Oh, putain la vache. Elle est magnifique celle-là. Waouh Nice bah, franchement, je suis hyper content de ce que j'ai eu pour les Rika. Parce que c'est le deck que je voulais. Donc on va passer au Spide Duel. Alors pareil, il y a 10 boosters. Mais en fait, il n'y en a pas 10. Il y en a en avoir 9, puisque je vais vous en offrir un sur Twitter. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitter, je vous l'offre. Un jeu concours, bien évidemment, tirage au sort. Donc n'hésitez pas, à aller sur Twitter et euh, tenter votre chance. Bon, oh, c'est Dido est sorti. Le tweet sera disponible. Allez, on ouvre le premier booster Speed Duel. Hop, euh, bouclier et épée. Baou, un possédé, dragon zombie. Alors, tigre zombie, à moitié fermé, un possédé. Ah, oh, aucun flash royal. Parfait. La compétence pour Yugi, ça, c'est nice. Une petite carte compétence pour ceux qui aiment le speed duel. Comme moi, c'est nickel. Alors. Grand mammouth de golfine Bouclier et épée. Chevalier du valet. Tigre zombie. Alors, s'il y a un truc que j'espère qui tombe, ce serait à la canne Et si à la canne tombe, je pense que vous allez m'entendre peut-être crier potentiellement. Alors, tête de che Tête, cheveux, serpent... Crâne serviteur, unité des magiciens et Mr. Blader. Crâne serviteur, chevalier du valet, espionne amazonesse, chevalier de la reine. Alors, diffusion ondulatoire, chevalier du valet, charité de l'homme ordinaire et unité des magiciens. Allez, tombe à la canne, tombe, tombe, tombe. Ah, bon, déjà, on sait qu'on a carte de compétence de Shizu, chevalier de la reine, cristal violet, attaquant en embuscade de protecteur du tombeau et tombe du pharaon. La compétence pour Shizu qui fait que le terrain se transforme en vallée mortuaire pour, pour les decks que speed duel. Bon, bah. Malheureusement, plus que. Plus que deux boosters, je ne pense pas que la canne tombera. C'est ce qu'on, c'est la seule carte qui me manque pour la collection. À um, me posséder. Chevalier du Valais, le tombeau vide, dragon zombie. Et on termine avec donc le dernier booster. Terre dévastée. Diffusion ondulatoire. Espionne. Amazonès et, et, et, et, et merde, chevalier enragé j'ai cru j'ai vu une carte fusion, j'y ai cru malheureusement, et eh bien merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine ouverture, une prochaine vidéo, et je viens de me rendre compte à la fin que je pouvais régler la mise au point donc pour la prochaine ouverture ça sera encore meilleur que ça vraiment désolé, c'est un petit des petits nouveaux appareils tout ça que j'utilise donc voilà, bisous à tous, à bientôt pensez au follow et à vous like et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, et je l'ai déjà dit allez, bye